Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog Les gars Voilà, on est dans l'avion on part quelque part. D'abord, on va faire une petite escale. Puis après, on part quelque part. Et vous allez voir, en fait. Vous allez voir, on part en vacances. on oh, part en vacances. On mérite. On part en vacances, tout ça. Et on se part. Ah, par contre, on va durer longtemps pour arriver. Là, on doit arriver. Mais vous inquiétez pas, on est tous là. Et on est là. On est au taquet, en fait. Regardez mes ongles. J'ai fait ça chez j'ai fait mes ongles en tête, fait. mais j'ai des camarades ici à côté qui parlent fort. Mais voilà, allez, on se retrouve tout le temps à l'heure. Bon, les gars, Alors, on est arrivé à Madrid, on est arrivé à Madrid et euh, on va manger en fait, on va manger. Euh, les petits trucs, les McDo et tout. Les petits trucs qui sont pas. Pas gras, trop gras. S'il y a quelqu'un qui se pas que je mange. là. Et puis voilà. Les aventures continuent. Par encore ici, gars. Même si c'est deux, c'est petit. Ici comment c'est gras. C'est abuse. Vraiment... Franchement c'est vraiment abusé. C'est un bus du bail en fait. Sans tout commercial, mais genre une sorte commercial de State. Là où tu ne vois pas les gens. Vous êtes au même endroit mais vous ne voyez pas. Et puis euh, voilà. Donc là je vais manger. Je suis un peu fatiguée, mais là je vais manger. Et on s'attrape tout à l'heure pour le prochain avion Allez, Franchement, j'espère que vous allez grave kiffer parce que j'ai fait avec moi Avec moi fait Et puis euh, On se dit à tout à l'heure Là, je vais bien bien bien manger bien me nourrir Et un tu te les oeufs On toujours Peut-être quand je suis arrivé je serai K.O. Genre, je serai trop trop trop fatiguée. Mais, je vais quand même vous montrer mon arrivée quand, quand même. Et je vous dire aussi, la destination. Mmh. Est-ce que vous trouvez ça normal que dans un arrêt à il y a des trains genre pour arriver au bois, au terminal ou, ou au truc hein? Vous voyez est dans une sorte de métro. Dans un sorte de métro. Et euh, on va prendre notre deuxième avion. On espère qu'on ne va pas se faire mais... en fait. Peut-être oh. c'est une dinguerie. Genre, on est vraiment dans un métro. Enfin, ils appellent ça le train. Mais pourquoi c'est un métro ça Pour moi, c'est grave un métro. Là. Métro pour le terminal. Donc euh, on est bien arrivé à Saint-Domingue, je, mon... je suis chez mon père. Il y a la petite camionnette là qui passe à côté. Mais voilà, on est bien arrivé, il fait super chaud. Il faut porter le masque partout, donc je sais pas comment on va faire, mais on va le faire. Là on va un peu se balader dans la rue et tout. tout. Je, vais... je vais essayer de vous montrer un peu, parce qu'on sait jamais. Mais je vais essayer de vous montrer un peu. Et puis voilà. J'espère que vous, avez, vous allez vous profiter avec moi de ces vacances et on dure 4 jours euh, ici à Saint-Domingue et une semaine on dure à, bah, à l'hôtel. Et je vais essayer de vous euh, montrer un peu genre Saint-Domingue et un peu de Montagnes. Comme ça vous voyez un peu. Allez, on s'attrape Ça c'est un peu dire voilà la caméra. Hola, on y va <rire> ça c'est un peu genre ouais les télésièges sièges c'est bon hein? voyez, ici? on y va on y va <rire> ça c'est un peu mon quartier genre Il y a pas mon quartier, ça? Hein? Oh yes, of... non, on y va. Ah, on y va. On y va. Ah! ah. <laughs> <laughs> Qu'est-ce que c'est -ce? Alcool. Alcool, alcool, pardon. Bah ah. oh, non, je t'ai préparé. <rire> pas le COVID. Pas le COVID. C'est le COVID. C'est le COVID. C'est le COVID. C'est le COVID. On, on le COVID. pour commercial. C'est le deuxième jour, le deuxième jour où on va chercher un petit truc pour petites choses qu'on a oublié en Belgique, qu'on a une femme. Au oh, bois, oh, oh, oh. Au revoir. C'est à Dieu. Et on y va. La, on y va. il me, me faire la pizza, <laughs> Les gars, on est au KFC. On est venu à Qu'est-ce que ça donne, ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment bon. mm. bon, On va donc là, je suis à la maison, on a mangé, tout ça, tout ça Maintenant, on va aller euh, boire un verre Ça, c'est ma grand-mère Et puis, c'est tout hein On va aller euh, décompresser, tout ça, tout ça On va aller euh, hum, décompresser hum, hum. Là-bas, il y a ma cousine qui me regarde et puis euh, voilà Bon, les gars, on, on dirait moins un cookie. Hein. J'aime pas encore bien brousé. mais là on dirait vraiment un cookie. Mmh. <rire> Allez, on s'arrête. Il a pris deux petites entrées. Lui, il a pris un petit cocktail. Bon, il est bientôt fini comme d'habitude. Moi, j'ai pris une pina colada avec une petite entrée. Eux, ils ont voulu rien prendre. Mais voilà, voilà, franchement c'est un très bon resto Vous pouvez venir ici quand vous venez à Saint-Domingue C'est super bon et le prix franchement ça va C'est pas dinguerie dinguerie. Donc là les gars, on va faire euh, quelque chose ici Qui s'appelle euh, téléphérique donc c'est télésiège Et on va faire un petit tour hein. Vous allez voir un peu et tout, euh, comment ça se passe, tout ça tout ça tout ça Et puis bah voilà je vais vous montrer tout ça Et puis c'est parti hein? Viens Non, attendez ah, Pas si Si tu te mets en face de moi bah. ne sera pas possible Et quand j'ai peur hein bon regardez regardez un peu mon dieu et non seigneur et non ça fait peur hein. non Ah regardez ça c'est le tour de baseball ça c'est les terrains de baseball voilà <rire> Trop bien C'est canon hein Dis hola, dis le hola ce que ça Et ça, les regardez, regardez là-bas c'est le c'est le pas ça me le... là là-bas c'est le c'est le comment on appelle ça encore c'est le lac là-bas là-bas c'est un lac au ça s'appelle Oh, voilà les gars, aujourd'hui c'est le dernier jour à Saint-Domingue puisque demain je vais quelque. bains non, que demain je vais à Punta avec. Prends le regard. Avec, euh, avec mes, mon père, sa meuf ça me. Fait cher, tout ça. Et là actuellement ceci bah chez la famille. <rire> Je suis chez la famille, chez la famille de mon père Donc je vais un peu profiter Tout ça, tout ça Je ne vais rien faire de spécial aujourd'hui euh, Je vais juste rester ici Et rentrer sur la maison Puis c'est tout J'espère de tout mon cœur que vous avez quand même un peu aimé Ce que j'ai pu montrer de Saint-Domingue etc Même si j'ai pas pu tout, tout, tout montrer Parce que voilà, faire attention Et tout, etc on peut... Euh... On doit faire attention, tout ça, tout ça. Donc euh, voilà, j'espère que vous avez kiffé j'espère que vous avez adoré. Et puis ça si N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo et surtout à la partager en fait. partager. si vous avez aimé, si vous avez apprécié. Passez ces petits jours avec moi à Saint-Domingue et j'espère qu'on aura plein d'autres blogs. Je vous aime. Bisous.